Conclusion, si on peut dire, de la Mishnah précédente, où on a découvert plein de d'alakhot en rapport avec le statut d'une femme, quand est-ce qu'elle est en droit de manger la trauma ou pas. Avec cette fois-ci, Laïma, elle va nous présenter ça de manière un peu insolite, en nous montrant comment un Kohen Gadol, il Va interdire à sa grand-mère de manger de la trauma, c'est-à-dire, je répète la notion de base une femme pour pouvoir manger de la trauma, il faut soit qu'elle se marie à un Cohen, soit qu'elle ait un enfant Cohen. Et je répète, comme ce qu'on a vu dans la mission précédente, c'est pas la peine d'avoir l'enfant Cohen encore vivant. Dès que l'enfant Cohen a existé et qu'il a donné naissance à une progéniture qui a filé à lui, et a donné une naissance, naissance à une progéniture, même si le Cohen il meurt, la progéniture qui va rester. Va permettre à la grand-mère de manger, même si la progéniture elle-même n'est pas Cohen. C'est-à-dire, on va prendre un cas. Il y avait une batte Israël qui a été abusée d'un Cohen. Elle a donné naissance à un petit garçon qui est un Cohen. Ce petit garçon, il a grandi. Euh, oui, plutôt, on va prendre. Il ma... Elle a donné naissance à une fille qui est une Cohenette. Ah, il reste. Il y a une, une fille qui est Cohenette. Elle peut donner à manger à sa mère. Sa mère peut manger grâce à elle. Cette fille grandit, va se marier avec un Israël. Elle va se marier avec un Israël, elle va donner naissance à un petit Israël. La fille, entre-temps, elle est morte. La grand-mère, qui était Israël, mais qui a donné naissance à une Cohenette et qui lui reste un petit-fils Israël, donc elle, elle est Israël de, de pur sang, de nature. Elle a donné naissance à... Au, au final, il lui reste un Israël sur terre. Mais puisque c'est un reste de sa fille Cohenette, ça s'appelle que sa fille Cohenette, elle est encore là et la grand-mère a le droit encore de manger la trouma. Inversement, si c'était une bat Cohen qui était en droit de manger la trouma, elle a eu une fille avec un Israël. Le petit kiné, la petite kiné, maintenant elle a un interdit à sa mère de manger la tourbe. Si cette fille-là, maintenant, va avoir un enfant, même Cohen, donc la mère elle est Cohen de nature. Elle a, il lui reste une petite, un, petit, un petit garçon qui est, un petit, un petit fils, qui est lui-même Cohen parce que son père elle est Cohen. Mais malgré tout, cette fille-là, donc je reprends, vous avez tenu, la mère elle était Cohenette. La grand-mère, elle était Cohenette. Elle a une fille Israël qui s'est mariée avec un Cohen, qui a donné naissance à un Cohen. Elle, elle est Cohen de nature. Il lui reste un petit-fils, Cohen. Ce Cohen-là, il peut être Cohen Gadol. Et bien, malgré tout, à cause de la présence de ce, de ce, de ce, de ce petit enfant chez la grand-mère, qui a un reste de, de, de, de, de, de ce qui est né, de, de, de, de la fille qui est née, qui n'était pas Cohenette, le Cohen Gadol va interdire à sa grand-mère de manger. Parce que le Cohen Gadol, par rapport à sa grand-mère, c'est un reste de la fille étrangère qu'elle a eu. C'est ce que la Mishnah, en fait, elle nous met en scène, et elle va conclure pour le présenter de manière un petit peu insolite. Alors le Kohen Gadol, il va permettre à sa mère de manger la trauma, mais il va interdire à sa grand-mère de manger la trauma. Sa mère, qui était une bâte Israël, tant que le Kohen Gadol, il va être vivant, sa mère pourra manger la trauma, même si son père va décéder. Mais sa grand-mère, qui était elle-même une Kohenette, elle pourra pas manger la trauma. Le petit-fils, qui est le Kohen Gadol même, il va pouvoir donner à manger... Il va permettre à sa mère Israël de manger de la trauma. Il va interdire à sa grand-mère, qui était Cohenette de nature, de manger de la trauma. C'est le côté un petit peu absurde, si je peux dire, un peu insolite comme ça, que la Michel nous présente. On fait tout ça dans les mots. Regardez. Cohen Gadol. Un Cohen Gadol. Péamim Shehu Possel. Dans certaines situations, il va invalider une femme, une femme, Cohenette, une de manger de la trauma. Comment Keitzad, Bat Cohen les Israël. Une fille de Cohen qui a été mariée ou qui a été abusée par un Israël. Et ils ont eu une fille. Donc la fille qui naît c'est une Israël, Bat-Israël maintenant. Donc, elle va interdire à sa mère de manger de la Cohen. Et cette fille-là, elle est partie, elle s'est mariée avec un Kohen. Ils ont le droit de se marier, aucun problème, bien sûr. Et ils ont eu un garçon. Ce fils-là, c'est un Kohen. Pourquoi Parce que son père, c'est un Kohen. Même si sa mère, c'est une Israël, son père, c'est un Kohen. Ce petit-là, maintenant, quand il va grandir... S'il travaille bien, eh ben, il va pouvoir devenir le Kohen Gadol. Il pourra même partir faire la Voda au Bata Mikdash, Ayom Kippur. Eh ben, il pourra permettre à sa mère de manger de la trouma. C'est-à-dire, si son père va décéder et qu'il va rester lui juste avec sa mère, il va permettre à sa mère de manger de la trouma parce que sa mère, même si c'est une bat Israël, mais si elle a un fils Kohen, sa mère a le droit de manger. Par contre, au Mimo, il va invalider sa grand-mère, la mère de sa mère qui elle-même était une vraie Cohenette, mais qu'il reste une progéniture par l'intermédiaire d'un Israël, donc même si lui il est Cohen Gadol même, sa, sa grand-mère, c'était une Cohen, mais puisqu'il reste une progéniture de la grand-mère qui n'était pas Cohen, parce que c'est en Israël qui était parti avec elle, eh bien, il va l'invalider. Et dans ce cas-là, la Mishnah le présente de manière un petit peu rigolote, on nous dit, dans les autres mais mérité celle-ci, va nous dire, l'okibni Cohen Gadol, vous, mais la grand-mère va dire, Oh, je ne vous souhaite pas d'avoir des petits enfants comme le mien, qui est un Kohen Gadol. Parce qu'à cause de ce Kohen Gadol, je n'ai plus le droit de manger la trauma. Genre, on a une femme qui était Kohenette. En théorie, elle, elle a plus de mari, alors elle a le droit de repartir manger la trauma. Et il lui reste quoi sur terre Il reste un Kohen Gadol. Bah, ben, à cause de ce Kohen Gadol, elle ne peut plus manger la trauma. C'est ce que la Métain nous dit. Je ne vous souhaite pas d'avoir un, un petit-fils comme Kohen Gadol comme le mien, parce qu'à cause de lui, je suis bloqué, je peux plus manger la trauma. D'accord Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de ça cool, tout ça là.